Oh non, bah oui ah. Bah oui Fallait bien qu'il y en ait un qui se reine. Ma Oula, On dégage Ma Faut pas chiter, ça Ouais Merci, j'ai vu peux... Oh peux... la vache j peux pas le convertir Aïe Euh, me laissez pas tout seul, hein. moi je suis pas très cac hein. Oh, il y a encore oh. mon cadavre sur la scène Oh ah, non, c'est esquive, nul euh, Naïs, c'est quand tu veux bah je peux pas revenir Si non Bah non euh, Casse-toi Ouf <rire> <rire> On renvoie Seb hein, sur le terrain, oui, si oui. on peut choisir. Oui. Ah, tu renvoies les bouboules toi, c'est vrai Oui ah, ils sont pas morts Ah mmh. il pop des boules de feu à côté de lui quoi Sorcier ah mais touche là. Ah ben bah, je suis déjà mort dis donc. Il est où Il est en bas il s'est fait cuire. Je suis mort. Ah oh, quel conne il y a un poulet en haut! Non, je le prends, allez. Et moi je suis mort dans le. le LTT qui arrive! Et on a. Oh non, putain, non, non, non, pas ici Pas ici! Ouais. Non! Dommage! Et bon, bah... Hein. Ah oui, mais c'est quoi ah. que j'ai fait? Je mange des céréales moi pendant oui, ce temps. -là. Bah, oh. comment on l'a eu? Oh la vache! C'est un coup de bol! Ah si, c'est ça, c'est vraiment le coup de bol! Moi, je, suis mort. <rire> je suis le tueur de Tyrannoy, et transforme en poulet <rire> <rire> bah, ça faut le savoir c'est un pouvoir super puissant, je vais le garder pour le boss de fin. <rire> si ça marche vraiment, c'est craqué. <rire> <rire> <rire> <rire> <inaudible> <inaudible> ah bah oui oh, Regarde ils se tapent entre eux. I just smash that Mais parce qu'il repop en fait, ça sert pas à grand chose ce que je fais. Ah That's the power of real magic. Non, c'est pourquoi ils m'ont poussé dans la lave, ces salauds. Glad you could join us, Marilyn. Voilà, j'ai fait apparaître des clés, je fais des trucs, moi. Je ne plus rien dire. Aïe. Ah, yeah. Hey, J'avais besoin de vie Je crois que t'avais besoin d'or. Attention. Bah Qu'est-ce qu'il y a Il y a de la lave Mais j'y étais pas dessus Ah Bah pas de bol alors Allez Mathieu, du pognon Prends du pognon Serre-toi, gaffe-toi yeah. C'est bon ta casse Mais... C'est bon, il t'en fallait 4000 Voilà <coughs> <coughs> Pognon <rire> Mathieu. Yeah. Oh, oh c'est bleu pourquoi je suis devant Oh y'a des escaliers, pas. <rire> Parce que t'es un sniper Ah bah oui, c'est vraiment de la chance hein Mais elle a rien dit l'épée ah, Alors écoute, on a un elfe dans notre équipe Oh elle, no! no! <rire> elle a bugué Elle a bugué Elle a bugué Elle va me tomber sur la gueule ouh Moi ouais, je veux des potions moi aussi non. Ah non mais, non, mais c'est pas vrai, vrai. j'allais dire que t'avais un fou. poulet ouais il un... y avait un poulet ouais il y avait mais il a spawné aussi ouais mais c'était pas une raison <rire> pour tourner lui tirer dessus ah il passe au gobelin ça y est on arrive à l'étape 2 Tu aura bientôt des araignées non <rire> c'est acharné! Ah oui, surtout pour le pire! Non. Oh non, un hein, sorcier il, il est où? En, dans le coin en bas à droite! En bas à droite? C'est pas le bon! Ah oh oh merde! <rire> non, je suis mort! Bah, ouais, mais moi aussi! Hein. <rire> Ah mais là les démons ça devient compliqué quand même euh, Je me droite, dirais qu'il est dans le coin opposé Non c'est bon Non c'est pas celui-là, si euh bah voilà Je pense que on va euh, se refaire d'autres salles pour se refaire de l'argent, s'améliorer en équipement peut-être, non Oh C'est un peu long non Quel équipement Parce que honnêtement il n'y a pas de potions Donc euh, déjà la relique elle sert à rien Ouais ça c'est le truc euh... Ça c'est le truc con par contre Des du pognon, on peut se faire du pognon. Oui, oui mais on se fait quoi On se fait des arènes, on se fait des niveaux. Ah euh, les pognons Bah déjà, on n'est pas obligé d'ouvrir la zone. Si. Aïe. Non mais pas tout de suite, tout de suite. Mais si. Attention les bouboules, toi. chez les bouboules, toi. chez les bouboules. Aïe Wizard the vicious food. Ah, mince. Display of arcane mince Pardon, bravo. Je me réveille un peu de renfort. Couvre-moi, couvre-moi. J'aime pas mon équipement, j'ai plus mes bons Ah non my... Ah non, non <rire> Sorry, je répète pas, me fait démonter la tranche. <rire> euh, je pas. Pas... Ouais, si je pop en haut, moi c'est bien. Oh, <rire> le ménage J'ai besoin d'aide. Ouais Est-ce que je dois lever le bouclier pour invoquer Je suis un peu chargé Ah ouais, je suis mort ah, je, oh, je me suis fait dé... Envoyer dans la lave Ma strength is running out Euh, revenez, à gauche, revenez à gauche, revenez à gauche, revenez à gauche. Ouh! Non, c'est bon. <rire> non, non, non, non, non, non, non, non, non. Ah bah ben, ça va, il a pris en grippe. Euh... Comment ça, ça va? Ça va, jiri il poursuit pas quelqu'un d'important, quoi. Quoi? Allez, tous crever. Euh, En bas! Non, en haut. D'accord. La couronne! The elf returns. Ouf. No If you keep destroying food like that, you'll have none to eat. Oups. Ouais, pas pas gros loot. Oh. <coughs> bah si, tu es des squelettes, voilà. Faut tuer des squelettes? Tu es des squelettes, ah oh, oui. Ah oui, tu es des squelettes. Tu veux pas retenter tenter le boss de fin une dernière fois du coup, si tu veux. Non. Allez, comme comme vous voulez. Bon, allez, juste une fois, allez hop. Avec un peu de bol, sérieusement, on peut se le faire. Il <rire> en <Et rire> fait. Oui, oui, oui, blablabla. Bla, bla. Where's the final guardian? Blablabla. Bla, bla. This is where you die at the hands of a god. This is where you die at the hands of a god. This is where you die at the hands of a god. What a Aïe, euh... They got the Aïe. Bah oh, oh. Mais quoi voilà Eh merde La poulet Il est 22h Oh non, non Par contre, on a... Euh, Oups il... On va manquer de pied pièce, hein Aïe euh, Putain, il... Je suis derrière, lui, hein. Je le... A chaque fois, je le rate Ah, putain Pourquoi c'est moi qui me prends tout Il a une attaque qu'un AOE, lui Y'a un poulet en bas à droite Ah là, je suis mort. Ça a pas été très utile. Non, <coughs> non. Oh, Putain de sorcier Attention, tu vas péter, euh, Flo. je euh, suis devant toi, Florian. Quoi Oui Je suis pas fait pour ça, moi. Ben, et boum. Il m'a fait les mêmes dégâts que la dernière fois. Non. Quoi ah oui, ce putain de sorcier. En fait, c'est cette zone, c'est cette phase-là qui est ultra dure, quoi. Franchement, ne pas avoir de potion, c'est vachement pénalisant. C'est clair. Eux au moins quatre foulées.